César j'espère que vous allez tous très bien En tout cas pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui sur Epicube euh, Aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Epicube et On se retrouve sur Epicube avec mon copains et On se retrouve aujourd'hui sur Epicube Pour une nouvelle vidéo Epicube J'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui Sur Epicube pour un Kingdom sur la map Apocalypse pour un UHC run sur Epicube En 2v2 Adieu Epicube Merci encore pour Epic Member Epicube le serveur qui m'a le mieux accueilli Epicube Merci. C'est parti. J'y suis mec. <rire> Salut à toutes et à tous il est 16h J'espère que vous allez tous très bien Pour ma part ça va super bien On se retrouve aujourd'hui pour Une toute nouvelle vidéo sur Minecraft Mais qu'est-ce que je suis content les amis Qu'est-ce que je suis content de lancer une, une vraie vidéo Minecraft Et surtout mais comme à l'ancienne Les gars on est en 1% 8.9 J'ai repris un de mes tout premiers skins euh, depuis, euh, allez, depuis 2016 je crois je l'utilisais ou 2015 plutôt Je ne sais plus, je ne sais plus, en tout cas on est sur le serveur One Cube, OneCube OneCube.com, on ne le présente plus ce serveur, ça va être je l'espère grandiose au fur et à mesure Voilà vous voyez ici PVP Swap, vous voyez ici Bedwars, vous voyez le hub surtout comment il a été fait On se dit, waouh ouais, mais c'est marrant quoi, ça me fait penser à, à, à l'ancienne Epicube quoi Mais c'est normal putain si je te dis chez Kavia Tu, tu me dis quoi Bah chez Kavia, il est là frère. C'est quoi ça On est en 2022. Je suis tellement content. Je suis tellement content de ce serveur qu'il arrive. Je j'ai encore rien fait, je me suis rien spoilé, j'ai rien testé. Je sais même pas si la vidéo fonctionne bien, c'est vraiment à l'ancienne, il y a même pas de facecam, il y a rien, il y a pas de cut, il y a pas de zoom, il a rien. C'est vraiment comme à l'ancienne. Je pourrais reprendre un micro tout pourri pour faire stylé mais bon, on va peut-être pas non plus pousser mémé dans les orties. Euh, écoutez, moi je suis là pas pour rien, je suis là pour essayer le PvP Swap, d'accord Je moi les gars, le PvP Swap, vous me connaissez à l'époque, hein et il y a du monde. Et il y a du monde. Il y a du duo. Il y a du solo. On part sur du solo. Alors les gars, évidemment, euh, je suis pas là pour faire de la game de folie, hein, puisque du coup je suis. Euh, ça fait alors très longtemps que j'ai pas joué à Minecraft euh, réellement. Et puis surtout le PvP, mon ami. Euh, voilà. Hein, si encore on pouvait dire que j'étais bon au PvP à l'époque. Bah aujourd'hui, il n'en est rien. Euh, je préfère. Euh je préfère vous le dire, messieurs-dames. Euh, je vais couper la musique parce que j'ai failli pleurer dans le menu tout à l'heure avec la, la, la, la musique du jeu. Euh, putain, c'était vrai, vraiment l'époque. Hein. C'était vraiment l'époque, ça fait plaisir. J'ai pas de ressources pack, j'ai rien. J'ai mis le FOV au maximum comme ça. Euh, comme ça, on se prend pas la tête. Et par contre, ça fait plaisir. J'ai vu des... Enfin, ça fait plaisir. C'est assez marrant en soi, mais j'ai vu des youtubeurs. Wesh alors comment ça fonctionne Ah oui c'est pas... Oui Moi je m'attendais à avoir des îles, je ne sais pas pourquoi Je me suis vraiment cru euh, sur Epicube et heureusement que ce n'est pas pareil Alors attendez, le PVP désactivé, ok Donc là ça part sur euh, une histoire de Hunger Games Je finirai ma phrase tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas parce que j'ai commencé une phrase William le marchand, je crois que c'était un méchant Ok, ça va William Ok Écoutez, c'est fluide Ah, ça a déjà été pris J'aurais peut-être dû... Euh... J'aurais peut-être dû... Euh... Oh putain c'est vrai qu'on peut faire ça <rire> Il n'y a pas de bouclier et tout Incroyable bon tous les coffres ont été pris je suis débile Moi je vais chez les je vais chez les méchants Ah oui le PVP swap Et en fait on se fait téléporter après sur un autre monde Et tout oh non je suis bête j'aurais dû farm direct Ah oui bon du coup je connais pas Je connais pas la map Moi j'avais mes habitudes en PVP swap sur Epicube je m'en souviens très bien Et je suis désolé si je vais beaucoup dire Epicube Voilà, Je vais passer pour un salaud Mais, euh... Mais vraiment euh, j'avais mes petites habitudes Alors on va essayer de reprendre ces habitudes Mais déjà là Déjà là c'est cool parce qu'il y a cette idée, bah voilà c'est le pvp swap c'est pas, Il, voilà c'est du pvp swap quoi, ils ont repris le pvp swap et c'est juste c'est juste cool quoi, on va voir, euh... ah oui est-ce qu'il a... va y avoir les, les petites bouteilles d'enchantement là vous savez les potions de, de speed, de poison tout ça et tout faudra voir, alors je découvre la map là du coup un petit peu les amis, euh, putain la sensibilité de ma souris c'est un peu la, la galère, ah on peut miner, ah bah oui on peut miner, quel débile, est-ce qu'il y a des trucs à miner, oh, je suis désolé je, je n'y ai pas pensé, je commence à avoir faim en plus. Oh là là, il y avait du charbon et tout. Bon, écoutez, c'est la... la merde. Ok, arène duel 1v1. Ok, d'accord. Alors, attends, je voulais juste vérifier s'il n'y avait pas un truc à choper avant qu'il vienne me casser la gueule. Parce que, bon, j'ai de la nourriture. J'avais pas capté que j'avais de la nourriture. <rire> je sais plus lire l'inventaire. Voilà, je vous le dis. Je ne sais plus lire l'inventaire. Est-ce qu'on peut faire des enchantes Oh Mais non. Non, non, mais en tout cas, le lapis était là. Il y a déjà des blocs de poser pour pouvoir passer facilement. On a le coffre du middle. Attends, frérot. Oh, ça c'est pas cool. J'aurais dû prendre le. Ah ouais, bon là j'ai aucune... <rire> aucune chance. J'ai aucune chance, frérot. <rire> bon bah c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais juste finir ma phrase. On va en relancer une du coup. Mais ce que je disais, c'est que j'ai vu sur TikTok. Il y a encore des, euh, des gars qui font des lives sur Minecraft. Et c'était des anciens à l'époque. Ils ont pas lâché. Je veux dire, ils font la même chose depuis 2013. Genre à fond sur le PVP. Moi j'étais en mode waouh. En fait, il y a quand même des gars. Ils ont pas lâché alors ils ont peut-être lâché un petit moment mais ils sont comme avant euh, à fond dessus alors je me dis waouh mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on est en train de, de revivre quelque chose Je ne sais pas je ne sais pas est-ce que c'est le redébut Vous voyez ce que je veux dire Je ne sais pas c'est tout ce que j'espère si ça se passe bien. Par contre c'est vrai que je suis devenu un, un vieux quoi là je suis vraiment devenu un vieux vous avez vu comment je me suis victime bolos. Euh, là il va falloir Hein euh, un... voilà moi je reviens d'une session Call of Duty j'avoue j'étais pas prêt à me faire euh, matraquer -ma la figure comme ça. Euh, S'arrache dans le chat, ça fait plaisir, les gens sont trop forts, me fait défoncer, TG, t'es juste nul. <rire> euh, la bienveillance de Minecraft euh, Alors attendez, bougez pas Hop, tac, tac Tac. et puis d'ailleurs merci parce que ça c'est vrai, j'avais des problèmes avant pour lancer Minecraft, je sais pas pourquoi, alors si vous avez des problèmes n'hésitez pas à installer Optifine, créer un mur géant, waouh mais c'est Fortnite ou quoi Et en fait direct chez Kavia voilà suis chez Kavya, il comme ça sur Twitter, bam il me répond genre 30 secondes après pour me dire, euh, bah, pour me demander quelle est ma carte graphique, alors au final on a trouvé la solution, faut donc euh, installer Optifine, hein, si jamais vous avez des problèmes installez Optifine à l'ancienne hein, clairement, euh... Enfin, l'ancienne, du coup, petit fine c'est pas l'ancienne, mais tu m'as compris. Euh, mais voilà, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. Chez Kavia qui reprend du service de fou, quoi. Ça me. Ça m'émeut, mec. Ça m'émeut. Voilà, je, je n'ai pas les mots. Très sympa cette petite map enneigée, là. C'est l'hiver, bientôt c'est Noël, d'ailleurs. Oh oh oh. J'ai ouais, en vert. Alors, attendez, regardez, vous voyez ce coffre Il a un lingot d'or dessus. Ça veut dire qu'il n'a pas été pris. Voilà, ça y est, je commence à comprendre. Je commence à comprendre. Est-ce que, en 1.8, la hache est mieux ou pas, du coup je pense que c'est pareil, ouais. Je pense que c'est comme aujourd'hui, la hache est mieux que l'épée. Euh, J'ai toujours cru que l'épée était meilleure, mais... Depuis que euh, KevKefCo m'a dit que non... Alors je sais pas si à 1.8 c'est pareil, bref. On a toujours un truc au middle avec de l'émeraude, j'imagine qu'on peut récupérer au milieu et du coup c'est trop tard. Ou alors c'est peut-être pour les phases finales, euh, quand on se fera swap, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc bon, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr le PVP swap, vous l'aurez compris... Il faut tous se tuer, mais à la première map de départ, vous avez vu, le PVP n'est pas actif. Donc il faut juste se stuffer. Et là, on va se faire téléporter sur une autre monde. Et là, voilà, là on va pouvoir se fight. Et là, c'est du 1v1. Là, c'est du 1v1. Non, je suis pas sûr. What the fuck, colo Oh, ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir de voir ça dans le chat, messieurs dames. Ça y est, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Euh, ah, bah, ben, on est sur la même map qu'avant, d'ailleurs, du coup. Donc non, c'est pas du 1v1, je crois. Je sais pas, j'ai pas, pas capté. Dans tous les cas, on va. On va fumer la gueule aux gens. Parce qu'on est des. Des PGM. Oh, vol sur un tapis. Oh, ah je vole. Et je mets un mur. <rire> tu vas faire quoi Ah <rire> oh, merde. Ah <rire> Bah, bon, bon, moi j'aurais fait Aladdin quoi. <rire> Wesh, comment il me tape de loin Ça shit Comment il shit Comment il a fait ça, je ne sais pas. Non, non. Ah oui, ça c'était ma, ma, ma phrase magique à chaque fois. Ça shit, ça shit, ça shit. Incroyable. Euh, bah, du coup, euh. Euh, du coup c'est cool Je te prends en Z Ouais mais les gars c'est tous des tryharders aujourd'hui sur Minecraft hein. Genre les, les seuls qui jouent à Minecraft Genre moi j'ai l'impression je suis pas à ma place en fait J'ai l'impression je suis pas à ma place Mais ça me fait kiffer <rire> Ça me fait kiffer d'être là pour le coup <rire> Mais je suis pas à ma place Y Y'a tout le monde qui... Je sais pas comment ils font Ça se trouve je suis sûr y'en a ils ont, des, ils ont des macros et tout C'est tellement camouflé Tu sais pas si le mec il spam clic ou quoi euh, Genre vous voyez ce que je veux dire nous, À l'époque, on faisait du Jitter Click, souvenez-vous. C'est à dire qu'en gros, tu tremblais ta main. <rire> J'arrive même pas à le faire. Putain, ça... je me suis niqué le bras là, en faisant ça. Euh, mais ouais, on faisait des... il y avait plein de techniques. Et aujourd'hui, on peut te cheater. Euh... Et aujourd'hui, on peut te cheater. Enfin, c'est. Je suis pas en train de vendre le truc, bien sûr. Mais c'est vrai que. Euh mur, Maria. Pareil, j'ai nouveau accès au mur. Ça, c'est cool. J'adore le mur. J'adore faire le mur, finalement. Euh, voilà. Putain, les petites îles comme ça qui volent. J'ai hâte de voir les, les autres modes de jeu Bah vous savez quoi on va enchaîner après avec un, un autre mode de jeu je pense Euh alors attendez Oui le pvp n'est pas activé Toi je peux t'échanger contre de l'émeraude Mais j'ai pas d'émeraude il faut aller au milieu pour avoir l'émeraude Sauf que j'ai pas le temps d'aller au milieu parce que je n'y pense pas à chaque fois Mec cette map elle était sur Epicube hein. Madame monsieur cette map elle était sur Epicube Je suis quand même pas fou s'il vous plaît Attendez cette map elle était sur Epicube non Ou un truc dans le genre Non si si What what Cette map elle était sur Epicube Je rigole pas Alors non peut-être pas mais c'est une, une map dans le genre avec les, les coins et tout Quoi C'est sur, sur cette map là que j'ai montré la première fois sur Youtube ma tête Mec ma première vidéo facecam Bon la vidéo doit être privée aujourd'hui mais Ma première vidéo facecam les frères C'était sur une map comme ça Je rigole zéro Ouais non du coup c'est pas la même map <rire> C'est pas la même map mais c'est dans le même genre Wouah c'est un truc de fou C'est un truc de fou Eh hey, mais attendez bien sûr Oh ça donne le minerai directement J'avais zappé Let's go Je sais plus si c'était comme ça, mais je pense que oui. Oh, c'est incroyable C'est fou tout ce qui se passe. Alors, attendez, avec ça, je peux me faire... Euh, ça me fait une belle jambe. Il faut que... J'aurais dû... Euh, ouais, j'aurais dû penser dès le début. Mais vous inquiétez pas, je vais, je vais reprendre des mécaniques. Euh, je vais essayer un petit peu de... Bah, voilà, je vais me faire fumer la figure. C'est pas grave. Oh. Ah, je récupère même pas les minerais, là. Ça prend 30 ans à récupérer parce que je suis... Euh, je suis no stuff the bee. Ah, bah, viens vers moi, euh, monsieur dans le chat, là, qui est en train de... Voilà, à moins que c'est un prank. Parce que moi aussi parfois je fais des petits coups de Trafalga comme ça euh, sur Call of Vous savez avec le, le chat vocal sur Warzone des fois je dis Oh mince je suis dans le caca venez on fait une alliance Et après je les fume tous Non je rigole Attendez bougez pas regardez ce qui va se passer Avec ça je vais gagner Hop hop Oh attendez c'est pas fini Oh putain Oh, je... oh le stress Ok Personne n'est prêt messieurs dames Ah oh, oui on pouvait faire ça Oh l'ancienne vous vous souvenez Attends je vais essayer de faire ça de nouveau comme à l'ancienne Si je gagne Si je fais mon kill avec cette technique Attendez, je vais ramasser miette. Je vais venir, je vais ramasser miette. Ça, c'est la technique d'Emkolo euh, 2016. Eh hey, mon frère Eh hey, mon frérot Viens voir Hop là <rire> Nulos <rire> Oh, oh, oh, oh je te ken Ramasse miette, je suis un ramasse miette. C'est pas grave. C'est mon premier kill, messieurs dames. Et ça, c'est beau Et ça, c'est beau, messieurs dames. Le premier kill. Je vais me faire insulter dans le chat, ça. J'ai l'habitude. Hein. À l'époque, c'était déjà comme ça, je kiffais. Euh, protection 2, bien sûr. Euh, oh là là les enclumes, il me faut une enclume Monsieur, bien sûr Dégage, dégage euh... Ah Oui, c'est pas grave, tant pis, je vais faire le pire choix Mais c'est pas grave, j'aurais pu faire mieux J'aurais pu faire mieux mais c'est pas mal Ok, j'ai la mécanique en tête de nouveau comme avant Ok, enfin à peu près Paul le marchand, qu'est-ce que tu m'échanges Rien, t'es un radin toi, t'es un rat toi Ah bah oui, ah c'est inox <rire> Vous avez compris la blague, évidemment C'est faux, mais c'est de l'humour Bien sûr on rigole, on est là pour, euh, pour la joie et la bonne humeur. Mais il y a encore un mec ici Et regarde, hop là Tu t'y attendais pas, je suis un vrai joueur PVP, moi <rire> Nulos, Ah merde <rire> Bien joué Bien joué Ah bah ça va bien me pénaliser, ça. Non, ça va, c'est bon. Ok, allez, on est parti, monsieur dame. On est parti, monsieur dame, comme à l'ancienne Pourquoi il y, y a... Pourquoi Oh Oh pardon, monsieur Je voulais pas vous taper Monsieur Attends viens voir Ok je t'ai pas eu Oh il est trop fort Il est trop fort le mec Alors attendez moi je vais, je vais pas vous décevoir hein. Je vais pas vous décevoir Il est passé où Il est passé où Il a disparu Ah il est là bas il est au milieu Ok il, il attend que je vienne Il a bien raison Parce qu'en attendant il est en train de se stuff de ouf Non ouah j'ai failli tomber dans la lave Oh c'est vraiment des, des petits cingouins hein, par ici hein il est passé où Oh non. Oh non, l'angoisse. Oh non, l'angoisse. Qu'est-ce qui s'est passé Hop, je récupère. Je peux pas, je suis full. Monsieur Oh Allô Il y a quelqu'un Oh, regardez, il se cache. Oh Mais je suis parano. J'ai écrit qu'il se cachait J'ai écrit qu'il se cachait Mais t'es où, frère mais il y avait un mec là où je suis tout seul Ok là je, je passe pour un imbécile C'est pas possible C'est pas possible j'écris comme en 2016 hein. <rire> Ah je suis là pour me remémorer Oh putain j'avais plus de bouffe en plus Bien joué mec Il était beaucoup trop fort On joue à cache cache On joue à cache cache mec Oh merde Je suis tellement naze hey, Il se fout de ma gueule il me prank en plus il me prank! Allez, fous-toi de moi, t'as raison, je suis nul. Eh <rire> ben voilà. Bon bah ben ça c'est fait. Oh! Oh! Bouge pas bébé! Bouge pas bébé! Hein. Bouge pas bébé! Hein. Oh ta race! <rire> bon c'est pas grave. C'est pas grave, on y va quand même. On y va quand même. Oh là là, regardez. Regardez ça, je l'ai vu. Je l'ai vu, ce petit chemin il est pour moi. Hein. Ce petit chemin c'est le chemin de la victoire, regardez. J'arrive de nulle part. Oh mais c'est le même mec qu'avant, regarde. Voilà c'est tout pour moi hein. Oh là là bien joué Il m'a feinté il connaît la map hein. Eh mais il se fout de ma gueule hein, Regardez il se fout de ma gueule hein, Littéralement il se fout de ma gueule hein, Parce qu'il sait que Je suis vraiment naze hein. Je suis vraiment naze Tu vois juste mon pseudo tu sais que je suis naze Ah tu l'as pas vu venir ah, Moi non plus Pas cool Pas cool ça monsieur Mais attends parce que ça tu t'y attends pas Regardez, regardez, il va se faire ramasser pute Regarde, regarde Voilà Vous êtes prêts 3 2 1 Oh oh oh Go Dago Go Dago Ah <rire> oh, je suis nul Ah oh, je suis affreusement nul Attends je veux qu'il se fasse fumer le mec qui se foutait de moi là C'est qui C'est celui-là non Je sais plus euh, non, ou c'est lui Je sais plus, c'est lequel qui se foutait de moi depuis tout à l'heure. Ce qui est sûr, c'est euh... C'est que c'est pas fini. C'est que c'est pas fini. Qui c'est qui va gagner Bah, c'est le monsieur en diamant, hein, statistiquement parlant. Euh... C'est yeah. easy win. Et le gagnant est DMN Volfi GG Let's go Incroyable. Est-ce qu'il y a les têtes comme avant Oh non, il n'y a plus les têtes comme avant. En fait, le truc sur le PvP Swap, il y avait des têtes. Par exemple, des têtes chauve-souris, en gros, c'était des atouts. Et ça volait en fait tous les items des autres. Par exemple, enfin euh, une partie des items et tout Il y avait plein de trucs comme ça, euh, mais je sais plus c'était quoi les autres têtes euh, plein, de, plein de petits bonus euh, assez, euh, assez cocasses quoi Ah bah c'est super stylé, franchement c'est super stylé euh, Je suis content parce qu'en plus il n'y a, y a pas de bug en fait Il n'y a pas de bug et... <rire> Alors là mon pote, pour le pour le coup c'est la première fois que je peux dire que je suis pas d'accord avec, euh, avec ça parce que la vérité c'est que tu sais, des fois il y a des nouveaux serveurs qui arrivent et il faut donner du soutien les gars, faut donner du soutien c'est comme ça Mais en fait la vérité c'est que oh, ça, soit ça bug, soit ça marchait pas correctement, ou soit c'est ça Là les games que j'ai fait je me suis fait euh, euh, la miner totalement mais il y a eu aucun bug Et aussi fou que ça puisse paraître c'est censé être normal qu'il n'y ait pas de bug Mais la vérité c'est qu'il y a beaucoup de serveurs, où il n'y a que des bugs Là, Le serveur il vient d'ouvrir frère Donc c'est incroyable quoi C'est juste incroyable et j'ai hâte de tester maintenant le Bedwars S'il est ouvert bien sûr je sais pas s'il va y avoir du monde euh, L'UHC la... en vérité c'est plutôt l'UHC Run moi que j'aimerais est-ce qu'il y a du HC Run <rire> <rire> Prochaine vidéo les amis Prochaine vidéo les amis Si vous êtes chauds maximum de pouces bleus J'espère que vous avez kiffé cette vidéo J'espère que vous êtes content de me voir de retour sur Minecraft Moi je suis content en tout cas d'être de retour sur Minecraft justement Oh bah voilà Voilà vous venez de voir By slide voilà, bah big up. Je parlais de BySlide tout à l'heure euh, quand je vous disais le mec euh, qui lâche pas quoi. Et bah voilà. Incroyable, incroyable messieurs dames. Allez, je vous fais la bise. Maximum de pouces bleus. Merci à toute l'équipe euh, vraiment de faire renaître un petit peu tout ça. Tout ce, tout ce, tout ce beau Minecraft là qu'on aime. J'espère que ça va être grandiose. J'espère que ça va être fou. Euh, la bise d'ailleurs, du coup, euh, à, à chez Kavia, hein, clairement. Gros big up à chez Kavia, du coup. Je n'oublie pas, je n'oublie pas euh, le passé. Voilà. Des bisous à tous. C'était Mkolo. Ciao tout le monde.